Jour 323 de l'enquête. La température baisse de jour en jour. Les cendres nucléaires refroidissent les rayons du soleil. Les radiations ont dépeuplé la ville sans l'abîmer. Elle est intacte mais presque vide. C'est comme une flamme sans chaleur. C'est comme un fantôme avec le sourire. Mon grand-père a dit à mon père que avant les gens jouaient au foot, il y a longtemps. Ça joue avec une balle dans les grands stades. Ça joue avec une balle en cuir. Aujourd'hui, il n'y a plus de balles, il n'y a plus de stade, Il y avait des milliers de personnes qui aiment le foot. Non, des milliards, je crois. Il n'y a plus personne. Mon grand-père a dit à mon père qu'il y avait trois héros du foot. Messi, Neymar, Ronaldo. Pareil, aujourd'hui, il n'y a plus Ronaldo. Il n'y a plus de héros tout court. Aujourd'hui, j'ai même plus de père. Allez, aide-moi, je t'en supplie T'es qui Tu t'appelles comment Je m'appelle Calice. J'ai perdu mes parents lors de la Grande Guerre. Moi aussi j'ai perdu ma famille. Si tu m'aides, je t'emmènerai dans ma cachette. J'ai chopé de bons gros rats. Moi je m'en fiche, j'ai chopé des pigeons. Allez aide-moi, je t'en supplie. Je te fais pas confiance, t'es louche toi. Allez mais si aide-moi, rends-moi ma canne. T'es bizarre. bonhomme de oh, es ce qui est arrivé. Oh l'autre à cannes qu'est-ce que c'est C'est quoi ça? Je vas demander ça? Non, désolé, on n'avait pas remarqué. On est vraiment désolé, pardonne-nous. Ça, et ramène-moi à notre corps. Je ne criais pas contre toi, je criais comme ces incapable. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te découpe? Jour 322 de l'enquête. Un adulte sur deux est mort lors du dernier bombardement atomique européen. La vague de radiation a étrangement moins touché les enfants, comme si leur code génétique avait pu s'adapter aux ondes. Les enfants orphelins, livrés à eux-mêmes dans les routes désertes, sont devenus des adolescents criminels. Il faut qu'on capture au moins une personne aujourd'hui pour faire plaisir à la scientifique. Pas pour la faire plaisir, juste pour qu'elle ne nous tue pas un dessin. Bon, c'est bon, on hein Oui Ne pose pas de questions et réponds-moi tout simplement. Est-ce que tu connais ces gens Et où vous êtes Qui Comment avez-vous eu ces photos Je t'ai dit de ne pas me poser de questions. Réponds-moi tout simplement. Bon ok, ce sont les arbustiers qui m'ont attaqué il y a à peine 10 minutes. Est-ce qu'ils avaient des armes Oui, une véritable grenade. Et je ne parle pas du fruit. Tu peux rester ici, manger et te reposer. Ferme simplement la porte quand tu sortiras. Hé, hey, où vas-tu La curiosité est un vilain défaut. Parole. Comment savez-vous mon prénom? Là, c'est foutu. On va se faire décapiter. Mais hein. il oui, y en a sûrement un de nous qui va se faire couper sur la table d'expérience. J'espère que ce sera toi qui servira de cobaye. <rire> Là, il y a quelqu'un! Ah, maman sera contente. <rire> Faire réveiller en braconcé expérience. Je viens d'envoyer les photos au dernier bastion des États européens. Je pense qu'il est trop tard pour moi, mais espérons qu'ils arrivent à arrêter ce monstre qui hante la ville. Je n'ai marre de vivre comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Il serait temps de se débarrasser de cet esprit maudit. Elle a tellement tué de personnes pour ses expériences inutiles que je ne me souviens plus du nombre. Tout ça juste pour régner sur une ville avec des clones qu'elle n'a même pas réussi à faire. Il faut que je débarrasse la terre de cette criminelle sorcière scientifique.